Troisième raison d'un échec, c'est la fuite. Beaucoup d'entre vous, pour ne pas souffrir, parce que ça fait, un peu mal, euh, ça, ça fait un peu mal, vous avez tendance à vous dire, bah, flûte, je vais euh, laisser tomber. Je, je, je vais fuir. Et la fuite, elle est beaucoup plus... Euh, elle, est, elle est fine, elle est... Elle est euh, comment dire euh, Elle passe inaperçue. C'est-à-dire que je vais te dire dans quelle situation tu vas avoir tendance à fuir. Et comment ça se passe, notamment pour les grands intellectuels de ce monde qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien et qui savent tout sur tout, et qui, au, au final, à la fin du mois, ne savent pas comment payer leurs factures. Mais la fuite, elle peut apparaître ainsi c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à, à rationaliser tout ce que tu fais. C'est-à-dire que le cœur n'y est pour rien, la psychologie non plus. Tu rationalises simplement, pas plus. Voilà. C'est-à-dire que quand on est. Un perdant, entre guillemets, qui va avoir tendance à, à ne pas être capable de, de se prendre dans le visage une, un échec, entre guillemets, vous connaissez la définition. C'est quelqu'un qui va trouver la capacité, une forte capacité à rationaliser. Et quand je dis rationaliser, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis Vous me voyez arriver ou pas Là, tu m'avais arrivé avec mes sabots ou pas Je vous parlais d'excuses. Quelqu'un qui rationalise dans une situation d'échec, trouve des excuses. C'est quoi une excuse C'est pour rationaliser une situation d'échec notamment. Ou euh, une, une, une période où on a été décontenancé, surpris. Où on a été plongé dans la désillusion ou la déception. Et on va avoir tendance à rationaliser avec les échecs, donc avec les excuses. Donc lorsque vous commencez à prendre des excuses, vous tombez dans la rationalisation. Ça vous parle Vous l'avez déjà vécu C'est ça la rationalisation. Vous avez vu à quel point c'est sinueux À quel point ça peut arriver à la plupart d'entre vous. Ne faites pas cela. Vous apprenez des leçons, vous rebondissez, vous analysez et vous changez d'approche. Vous analysez et vous changez d'approche. Ah, ça, ça me va comme principe. Ça, c'est les 3%. Le club des 3% fait ça. J'analyse et je change d'approche. Et si ça ne marche pas, j'analyse et je change d'approche. Mais si ça marche pas, j'analyse. Et je change encore d'approche. Mais encore, mais encore, mais encore Persévérance, le point numéro 2. Engagement à 110%, point numéro 2. Tadam